Hello tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée au crossfit, comme vous le savez déjà. Aujourd'hui, je vais aborder un petit sujet assez sympa. Euh, sachez que j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sur Instagram il y a pas longtemps, hier. Et du coup, j'ai récolté pas mal de questions et, euh, et j'en avais déjà moi, Donc euh, j'ai fait un mix et j'en ai sorti cinq. Donc aujourd'hui, on va parler des idées reçues que vous avez sur les crossfiteuses. Alors la première idée reçue c'est à ce qui paraît les cross-siteuses ne sont pas féminines. Qu'est-ce que tu as à dire à ça Alors oui ça c'est une belle idée reçue. C'est une très très belle idée reçue que tout le monde je crois a déjà eu au moins une fois dans sa vie. Mais je vais juste vous montrer quelques photos et je vais vous demander, je vais vous poser juste une question. Est-ce que selon vous... Ces personnes ne sont pas féminines. La réponse est non. Qu'est-ce que c'est la féminité en fait c est, c est, En fait, ça dépend de ce que vous vous faites de la féminité. Si vous pensez que la féminité, c'est porter des talons et du rouge à lèvres tous les jours, alors oui, on n'est pas féminine. Désolée, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, pour moi, une personne féminine, c'est une femme bah, qui prend soin d'elle. Qu'est-ce que c'est prendre soin d'elle Se coiffer, se maquiller pour certaines. Ça, c'est vraiment euh, chacun ses choix. Porter des vêtements euh, peut-être un peu colorés, des vêtements sympas, féminins. Pour moi, une personne féminine, c'est ça. Je pense à certaines marques qui, qui oeuvrent pour ça. Je pense à euh, The Chesty, je pense à Fléau, je pense à des marques comme Savage Barber. Il y en a plein, il y en a plein. Franchement, même Nike, c'est des marques qui... Heureusement qu'elles sont là parce que grâce à elles, on arrive à avoir des vêtements qui sont féminins, qui sont colorés, qui sont bien coupés, qui sont bien taillés et qui nous permet, je pense, à juste titre, de dire qu'on est féminine. La deuxième idée reçue, c'est qu'est-ce qu'il paraît les les crossfiteuses s'entraîneraient toujours en slip Alors là, je vais répondre maintenant, de cette manière, et je vais vous dire... Ok, vous avez raison, vous avez raison, on s'entraîne en slip Bon, on n'est pas tous à s'entraîner comme ça, mais je vais vous dire pourquoi D'une part parce que les shorts, donc euh, des, des gammes pour le crossfit, ils sont tous taillés comme ça Ils sont tous taillés comme ça, ils sont assez minimalistes Et bon, c'est comme ça, C'est on n'y peut rien Je sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu le JO ou toutes sortes de choses où il y a de l'athlétisme Comment elles sont les meufs qui courent en athlétisme elles, elles courent en slip, d'accord Donc du coup, c'est vrai que rapidement on a associé le mini short le pompom -pom short comme certains disent aux crossfitteuses non pour nous en déplaire parce que personnellement moi j'adore m'entraîner comme ça je me sens genre hyper libre j'ai l'impression qui n'a pas trop de couches, je me sens vraiment libre de mes mouvements, et comme vous le savez, en crossfit on fait des mouvements fonctionnels, donc on vient descendre, on vient monter, on vient faire de mes salopes on marche en les mains, du coup, un peu la flemme de, de, de porter des jogging bon, il y en a qui le font, c'est leur problème après, encore une fois, c'est une question de style c'est une question de style tout le monde n'aime pas les shorts. Je pense que 99% des femmes qui mettent ce genre de shorts et j'en fais partie ne font pas ça pour les autres, mais elles font ça pour elles. Elles font ça pour être bien, elles font ça parce qu'elles aiment ces shorts-là, parce qu'elles se sentent à l'aise et parce qu'elles les trouvent beaux. Le reste, on s'en tape. Franchement, on s'en tape de savoir si les gens, ils aiment mes shorts ou pas, s'ils si les trouvent trop petits ou pas. Si j'avais cette mentalité, j'irais à la salle de sport avec un jogging et un sweat. Voilà. Donc... Encore une fois, c'est une question de choix, et oui, nos shorts sont petits. Bruh. Voilà. Il paraîtrait que le crossfit, ça fait perdre des seins aux femmes. Alors ça, malheureusement, c'est pas une idée reçue, c'est un peu la vérité. Quand j'ai commencé le crossfit, j'avais quand même beaucoup plus de poitrine, c'est vrai. Euh, ça fait partie du jeu parce qu'on est d'accord que dans la poitrine, il y a de la masse adipeuse, et comme on travaille beaucoup les musculatures, sachant que si vous faites de la gymnastique, vous savez qu'on est beaucoup centré sur les pectoraux et du coup c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu alors pour peu que certaines femmes avaient des, déjà des petites poitrines, c'est vrai qu'après une deux 3, quatre années d'entraînement je pense que la poitrine elle a diminué encore une fois, euh, c'est par rapport aux hormones aussi, c'est par rapport aux, aux, aux, aux femmes, c'est différent pour chacune moi je pense que pour moi en tout cas oui c'est la vérité, j'en ai perdu un petit peu ça me déplaît pas plus que ça il y a des femmes qui choisissent de faire de la chirurgie et c'est leur problème et je pense que c'est pas que dans le monde du sport, hein. il y a plein femmes dans n'importe quel euh, euh, domaine euh, dans la mode dans, dans, le, dans le mannequinat dans tout ce que vous voulez qu'ils se refont faire les seins et on en fait pas toute une polémique maintenant je pense que c'est cha chacun ch chacun ses choix chacun ses envies mais oui ce n'est pas une idée reçue vous allez probablement perdre un petit peu de poitrine ensuite une autre idée reçue qu'on adore c'est comme quoi les crossfitters seraient dopés bon on va arrêter tout de suite. On va, on va vraiment s'arrêter tout de suite et on va répondre à cette question le plus proprement du monde. D'accord euh... <rire> Vous sentez la, la nervosité dans ma voix ou pas Non, pour de pour de faux. Je vais vraiment vous dire la la vérité. Je vais répondre à ces personnes-là qui nous dit qui disent et qui portent des allégations sur les réseaux, sur nos photos, comme quoi on serait. dopé. je vais vous dire. Je parle en mon nom, mais sans doute au nom de plusieurs personnes. Lorsque vous dites à une femme, vous commentez la photo d'une femme qui est développée, certainement plus développée que vous, plus sportive que vous, et meilleure dans bien des domaines. Lorsque vous commentez sur sa photo que tout ça, c'est grâce au dopage, je pense que vous brûlerez en enfer. Sachez-le. Pourquoi Parce que derrière ces photos-là, bien souvent, il y a des années de sport. Il y a des années de sport. Et j'insiste sur le mot années. Moi, j'ai commencé l'athlétisme, le cross-country, euh, et le demi-fond vers 5-6 ans. Du coup, euh, je vous laisse imaginer, j'ai 27 ans. De 5-6 de ans à 27 ans, il s'en est passé des choses. J'ai fait des, des, des heures et des heures, on peut même en années année, des années d'entraînement. Euh, j'ai bouffé des compétitions sur compétition. Et vous n'allez pas me dire qu'à 12 ans, euh, j'étais dopé. Pourtant, euh, je peux vous assurer qu'à 12 ans, j'étais déjà bien, bien tankée. Et du coup, le muscle n'a pas poussé comme ça. Et bien souvent, les gens les gens pensent qu'une femme qui est musclée, elle est forcément passée par un processus de dopage. Sachez que je pense qu'on est 99% des femmes, parce que cette vidéo est dédiée aux femmes, on est 99% des femmes à ne, à ne même pas savoir, et j'en fais partie, à quoi ressemble un produit dopant. Donc du coup, c'est un, un peu... à la fois, vous pouvez décevoir une personne, vous pouvez la blesser en lui disant ça, parce que du coup... Euh, c'est un petit peu insulter le travail qu'elle a mis des années à atteindre, en fait. L'objectif qu'elle a mis des années à atteindre. Moi, personnellement, à 27 ans, quand on me dit que je suis dopée parce que j'ai des pectoraux et des trapèzes plus gros que toi, la personne là qui écrit, c'est à toi que je parle, parce que j'ai des trapèzes plus gros que les tiens, je trouve que c'est petit. Et c'est parfaitement ridicule. Maintenant moi ce que je kiffe aussi, je kiffe faire des avant-après régulièrement tous les ans pour savoir un petit peu tout ce qui s'est passé, je vais vous en mettre là sur le côté, tout ce qui s'est passé, com comment j'ai évolué et ça c'est vraiment une fierté, c'est une fierté parce que je sais d'où je viens, je sais où je veux aller je sais par quels moyens je vais y arriver et je me donne les moyens de, de, de, de le faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour, pour nous, pour nous toutes, toutes, toutes les femmes qui ont des insultes comme quoi c'est impossible d'avoir autant de trapèzes, impossible d'avoir autant de dorsaux. Alors là, mon pote, je vais te dire, fais trois ans de gymnastique, tu verras que tes pèques et tes dorsaux, bizarrement, ils vont pousser. Est-ce que tu savais qu'il y a une idée reçue qui dit que si les cross sont pas assez belles, elles ne sont pas intéressantes euh, ça, c'est. Je pense que ça C'est à cause des réseaux sociaux Je pense que c'est à cause d'Instagram Et à cause de, euh, de Facebook Et de toutes les règles qu'on nous impose En gros les, les femmes qui sont plus à, à leur avantage Vont générer plus de vues Et de likes Que les femmes qui apportent plus de contenu Mais qui sont pas mises à leur avantage sur les vidéos Ça c'est vraiment un truc Instagram Je pense que Je pense qu'il y a pas de règles Je pense qu'il faut être comme on est Je pense que que les gens qui ont envie de nous suivre, nous suivront, qu'on soit moche, qu'on soit belle, qu'on soit tout ce que vous voulez sur les vidéos. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle pour ça. C'est sûr que si vous voulez faire des millions de vues, ben bah, maquillez-vous, mettez un make-up monstre et faites des vidéos. Peut-être que ça vous, a... ça vous ça vous fera évoluer et monter plus vite. Montrez vos fesses par la même occasion parce que ça, ça, ça, ça marche a priori. Mais non, moi, je pense que... Je pense vraiment que la féminité c'est pas gage de réussite, la beauté c'est pas gage de réussite. Euh, je ne me trouve pas.. Euh particulièrement plus belle qu'une autre et j'ai l'impression que les gens euh, vont facilement sur mes réseaux achètent facilement mes programmations et, et je pense pas que le fait de maquiller ou pas de maquiller dans mes vidéos va changer quelque chose maintenant ça, les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux on va pas changer les règles des réseaux sociaux plus vous êtes à votre avantage plus les gens vont regarder donc voilà ça fait partie du game euh, moi personnellement j'en ai rien à faire je me montre sur mes vidéos comme je suis je peux faire des posts euh, en me réveillant le matin comme en, cou en couchant le soir, peu importe le regard des gens, faites les choses parce que vous avez envie de les montrer, parce que vous avez envie d'apprendre aux gens, ni plus ni moins. Allez pas chercher à montrer du physique, juste générer une, euh, donner aux gens une information qui est importante à leurs yeux, qui euh, les intéresse et qui les fera évoluer, ni plus ni moins. Et je pense que rien que comme ça, vous aurez votre communauté et que ce sera bien plus intéressant d'avoir 4000 personnes qui s'intéressent au crossfit sur vos réseaux, que 20 000 personnes qui sont là juste pour vos tronches et euh, vos, vos fesses et vos ventres et vos trucs, d'accord Donc voilà, euh, générez votre contenu sans trop faire attention et de toute façon, les gens, ils vous aimeront tel que vous êtes. Allez pas chercher ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura avorté pas mal d'éléments. De, de, Encore une fois, moi, j'ai dit ce que je pensais, moi, c'est mon avis, c'est... Même si c'est des, des idées reçues, c'est quand même mon avis. Euh, c'est un plaisir de pouvoir euh, me donner mon avis sur ma chaîne. Euh, et voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et vous pouvez vous rendre sur mes réseaux sociaux parce que j'y poste énormément de trainings tous les jours avec des trainings pour les kids, des trainings pour, training pour le terreau des trainings pour la gymnastique, des trainings COVID. Donc ils vous permettent de vous entraîner chez vous sans aucun matos. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet dougnaelasher.com où je vends de la programmation, des programmes abdos, programmes personnalisés et des programmes N pour marcher son mains et toutes sortes de choses vous pouvez vous y rendre avec grand plaisir et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye